De manière euh, un peu informelle, Les Derniers Jours des Fauves, c'était euh, l'idée... Euh, ça, ça continue un cycle euh, que j'ai peut-être commencé... Je dis peut-être parce que apparu, ça m'est apparu comme ça à la longue. Peut-être commencé avec Le Bloc en 2011, euh, L'Ange Gardien, qui avait eu donc le, le prix euh, qui a du polar ici en 2015. Euh, un petit roman euh, qui s'appelle La Petite Gauloise, mais auquel je tiens beaucoup. Et puis, donc, les derniers jours des fauves. Et euh, je m'aperçois qu'en fait, ce que j'ai ce que voulu euh, ce qui est apparu dans ce que je faisais, c'était qu'une espèce de cycle qui aurait, euh, à travers un prisme qui est celui euh, très souvent de euh, comment fonctionnent notre dé nos démocraties aujourd'hui, euh, en faire le roman noir. C'est-à-dire montrer qu'en fait, derrière les façades démocratiques, euh, se joue, euh, monte des, des extrémismes, euh, monte une forme de, de violence euh, dans les discours, puis de violence euh, réelle. Et euh, c'est cette espèce de description que j'ai voulu faire. Alors les échos, c'est simplement, euh, dire la, la méthode que Balzac appelait celle des. Je me compare pas, mais quand même la méthode du. J'ai trouvé que c'était une idée formidable, la méthode du retour des personnages. Moi, je ne crois pas tellement aux personnages récurrents. C'est Héro, héros récurrent, vous savez, comme dans une série où le même personnage revient à chaque fois. Je pense que dans la vraie vie, on est parfois le personnage principal des événements et parfois on est juste le personnage secondaire, voire un figurant. Et ce qui se passe entre le bloc en 2011 et les derniers jours des fauves, c'est que par exemple, dans les derniers jours des fauves, apparaît toute une nouvelle série de personnages, bien entendu, mais pour le lecteur qui... Aurait découvert, il va redécouvrir un ou deux personnages, un peu plus, de, de, qui apparaîtront en, en personnages secondaires. Voilà, c'est cette idée de faire revenir des personnages, mais pas à chaque fois comme étant euh, eux qui concentrent la lumière. Là, c'est une élection présidentielle qui, si on... C'est donc le récit d'une élection présidentielle euh, qui pourrait très bien être celle de 2022. Euh, Ceci étant dit, le roman ne se limite pas à la stricte actualité, c'est-à-dire que c'est un roman, ce n'est pas un essai. Euh, c'est un roman qui… Euh, alors, effectivement, je prends les cinq dernières années, puisque c'est l'histoire d'une présidente qui ne se représente pas, et en ne se représentant pas, elle déclenche la compétition, une compétition féroce entre deux de ses ministres, enfin surtout un qui se, va se comporter de manière particulièrement féroce, et… Euh, cette, cette présidente, donc euh, effectivement, elle est fictive. Euh, on peut toujours chercher des échos, euh, des clés, euh, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. C'est des personnages extrêmement composites. Et moi, l'ambition de ce roman, c'est en m'appuyant sur la réalité des cinq dernières années, à savoir euh, par exemple la crise des Gilets jaunes, euh, la pandémie évidemment, c'est quand même de montrer, de raconter euh, euh, au-delà de, des événements ponctuels, de raconter ça comme étant une manière de, euh, de vision euh, plus générale, plus, presque un archétype de qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir, pourquoi prendre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire perdre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire essayer de le garder. Et euh, à la fois dans, dans les sphères politiques elles-mêmes, que je dépeins, mais aussi par les conséquences très pratiques que ça peut avoir sur la vie des individus. Je pense que le roman noir, c'est un mode d'exploration de, de, de, justement de cette réalité-là. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas la réalité qui elle-même ressemble à un roman noir, parce qu'il euh, y a certaines choses qu'on peut avoir euh, vues, des affaires, comme on dit euh, ces dernières années, euh, qu'on hésiterait presque à, à mettre dans un roman tellement on trouverait que ce n'est pas vraisemblable. Or, pourtant, c'est le vrai. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de, de, de, de rendre les choses vraisemblables, et assez étrangement, pour les rendre vraisemblables, on est parfois obligé d'atténuer, presque, la réalité que nous vivons. Donc, euh, effectivement, il y a, il y a plein d'échos, et le roman noir, il est euh, ce capteur des, des échos. Euh, pour moi, c'est un capteur idéal pour les les échos de, de cette vie politique notamment, mais pas seulement, de, cette, de ces évolutions de société. Et le roman noir, il sait exactement capté. C'est un réagencement de la réalité en fait. C'est-à-dire que tout est, tout est vrai, mais comme tout est réagencé, euh, je vais vous donner un exemple simple. Dans les derniers jours des Fauves, donc, euh, la présidente de la République, au cours de son quinquennat, euh, affronte la pandémie, elle a une gestion, un peu dif... elle a une gestion différente elle, est, elle a une gestion beaucoup plus euh, euh, autoritaire, mais pour le pour le encore que celle qu'on a connue. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment une politique du zéro euh, du zéro Covid, et donc bah, ça suppose des confinements un peu comme pas la chinoise parce que c'est c'est une démocratie, mais les, on a connu ce, ce, ce dans des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud, il y a eu une politique zéro Covid qui a supposé des confinements extrêmement durs, beaucoup plus durs que ceux qu'on a connus. Et donc, je me dis, ben voilà, si elle décide ça, d'ailleurs pour la, pour la bonne cause en plus, euh, qu'est-ce que ça crée comme effet sur, sur la société Donc, j'ai à la fois, je nomme jamais le Covid d'ailleurs, je dis pandémie dans le roman, etc. Mais euh, justement, pour garder ce côté euh, un peu archétype, qu'est-ce que ça veut dire gérer une crise sanitaire dans une démocratie en sachant très bien qu'on va quand même atteindre les libertés, euh, les libertés individuelles. Qu'est-ce que ça provoque sur le corps social Ça, je pense que le roman noir peut vraiment le raconter. Si j'écris comme j'écris, c'est aussi parce qu'il y a eu, par exemple, des auteurs aussi importants que Jean-Patrick Manchette. Euh, donc parfois, la critique a la gentillesse de me comparer. Euh, il ne s'agit pas de pasticher, il ne s'agit pas d'imiter. Il s'agit de comprendre que euh, Manchette euh, a, euh, notamment grâce à son style, parce qu'on ne parle pas assez du style dans le roman noir, grâce à son style, a permis d'envisager sous un autre angle la réalité. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et effectivement, moi, ça, ça je, re, je me revendique tout à fait de cette filiation, euh, de cette tradition, d'une certaine manière, c'est-à-dire d'être de, de, à la fois d'avoir euh, de prendre des sujets qui ne sont pas des sujets pour moi de romans policiers, mais des sujets de romans noirs, c'est-à-dire des sujets qui mettent en jeu la violence sociale, qui mettent en question la violence sociale et en plus en faire quand même ce qui est le cas dans les derniers jours des fauves un, un jeu aussi d'expérimentation presque littér enfin, d'expérimentation littéraire d'expérimentation stylistique je fais intervenir un narrateur qui commente l'action euh, comme dans les romans du XVIIIe les personnages ont des noms euh, justement euh, balzacien alors pas les noms les plus connus comme rastignac ou etc mais ils sont tous des noms de personnages de balzac donc ça voilà je, je, le, le texte est, est, est piégé si je puis dire euh, voilà sans être pesant mais il y a plein de, de, de, de, de en tout cas j'espère sans être sans être pesant parce que c'est un roman qui va vite, mais c'est aussi, j'envisage aussi ça, comme dans un livre qui s'appelle La petite Gauloise, peu de temps avant, j'envisage vraiment ça comme aussi un exercice de style, parce que pas pour faire beau, mais parce qu'à chaque fois qu'on écrit différemment, on permet de rendre compte de la réalité différemment.